Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre et au financement participatif. On va un petit peu faire le bilan de, de la semaine qui vient de s'écouler. Donc là, en euros, on a passé le cap des 11 754 euros, donc c'est cool. On va aller sur le site voir un petit peu le nombre de contributeurs, donc il y en a 154. Et puis, on va un petit peu s'attarder à ce qui est écrit à côté, parce que en fait, on... le plus important, c'est là. C'est-à-dire que pourquoi un financement participatif C'est pour toutes ces améliorations qui sont là, donc moi c'est celle-là que... J'ai retenu en tant qu'utilisateur. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on fera nos G marché, les transactions dureront 6 secondes. C'est-à-dire c'est pratiquement instantané. Alors que actuellement c'est plutôt euh, 5 minutes, voire plus, si vous avez la chance d'avoir le, le bon nœud. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc là, c'est en termes de, de confort, c'est vraiment exceptionnel. Une autre nouveauté concerne les certifications. C'est-à-dire que lorsque vous allez certifier une personne, votre certification va tout de suite être validée. Par contre, il vous faudra attendre 5 jours avant de valider une autre personne. En plus d'avoir la version V2 d'Unitaire, il y aura une version V2 de Cesium. Et puis l'apparition d'un nouveau logiciel qui s'appelle Gecko, qui sera une application smartphone qui sera beaucoup plus rapide. Et puis également, en termes de sécurité, il y a un gros effort qui va être fait avec une sécurisation plus importante. Et puis, si on descend un petit peu la page... Il euh, y a vraiment deux vidéos que je vous conseille de regarder. Donc, euh, notamment celle-là, présentée par un des développeurs qui s'appelle Eloi. Euh, il a fait une vidéo lors euh, des rencontres libres de cet été qui fait 1h25. Mais elle est vraiment, euh, vraiment très très intéressante. Et puis on voit toute l'implication de tous les développeurs. Et puis le, le travail qui est fait derrière depuis, depuis toutes ces années. Hein. Donc C'est pour ça que... Je vous conseille de, de contribuer justement à, au financement participatif. Et une, une autre vidéo, c'est les 16e rencontres monnaie libre des développeurs qui s'est passée cet été. Elle est, elle est beaucoup plus courte, elle fait euh, 8 minutes. Voilà, 8 minutes euh, 28. Concernant mon petit projet, 500 donateurs pour euh, 500 euros, vous avez été très généreux, vous avez donné énormément d'ailleurs, peut-être trop. Vous pouvez en donner moins maintenant, il y a... Il n'y a pas de souci, hein, je vous remercie beaucoup. Le plus important, c'est d'arriver aux au 500 donateurs. Euh, là, il me semble qu'on est à 240. Alors, si vous voulez vous amuser à compter le nombre de donateurs, vous pouvez cliquer ici pour télécharger en fait, l'ensemble de mon relevé de compte en June. Vous enregistrez donc euh, le document sur le bureau. C'est un fichier euh, CSV enregistré. Et ce fichier peut être ouvert avec euh, LibreOffice, par exemple. Voilà, je vais ouvrir avec LibreOffice Calc. Alors je vous conseille de décocher ici la virgule on fait OK, ok et puis là on peut alors soit on se met sur cette ligne là et puis on descend jusqu'à euh, hugo tanso un des développeurs qui est le premier à avoir fait un don et on a ici en bas à peu près le nombre de donateurs alors il y a 251 lignes euh, sachant que on, il y en a un peu moins parce que j'ai fait des transactions euh, lors de j'ai marché et puis j'ai fait euh, des dons voilà. une dernière petite information avant de vous laisser tranquille n'hésitez pas à aller sur le forum je mettrai le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez nous aider à promouvoir le financement participatif vous allez en bas de la page et vous mettez un, un petit message et scan le gentil vous recontactera voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite